Bonjour à tous et à toutes. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment faire apparaître une pièce en rajoutant simplement de l'eau. La question est maintenant de comprendre pourquoi. Et pour ça, direction la paillasse du labo. On a besoin d'un récipient que je prends transparent. Alors oui, si le récipient est transparent, je vois la pièce. Mais là, le récipient est transparent pour bien comprendre le phénomène. J'ai besoin également d'une pièce et ça marche avec une pièce de n'importe quelle valeur. Je vais m'intéresser ici au cas extrême. On le fait souvent en physique et pour cela je m'intéresse aux extrémités de la pièce. Je trace en bleu les rayons lumineux qui vont aller de la pièce à mon œil. Pour que la pièce soit visible, je dois voir les rayons lumineux. Si un rayon ici en rouge touche la paroi du verre, et que cette paroi n'est pas transparente, évidemment, alors je ne peux pas voir ce rayon. Les deux rayons bleus vont alors délimiter la zone de visibilité de la pièce. Autrement dit, quand mon œil est dans la zone délimitée, qui fait ici environ 90 degrés, je peux voir la pièce. Et si je suis en dehors de cette zone, eh bien, je ne vois pas la pièce, c'est tout simple. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on ajoute de l'eau Eh bien, on efface tout, on remplit le verre avec de l'eau et on reprend la même méthode. Je trace les rayons lumineux qui vont des extrémités de la pièce jusqu'au bord du verre. Ah, mais là, je m'arrête à la surface de l'eau parce que là, on a une différence très importante avec le cas précédent. On a deux milieux différents. Lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre. Elle est déviée et c'est le cas ici. La lumière est déviée et dans ce cas précis l'angle que va avoir le rayon en sortant de l'eau va conduire à agrandir la zone de visibilité de la pièce. Donc si on était en dehors de la première zone de visibilité mais qu'une fois l'eau rajoutée on est dans la nouvelle zone de visibilité, la pièce qui nous paraissait invisible devient alors visible. Ce phénomène s'appelle la réfraction de la lumière, et elle est très utilisée. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Vous pouvez enchaîner avec le cours dont le lien est donné quelque part. Sinon, vous pouvez reprendre une activité normale. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis juste à bientôt